Bienvenue sur Embarque avec moi. Je fais des vidéos en caméra embarquée. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Aujourd'hui, on est dans une Toyota IGO de Quelle année Alors, c'est une voiture neuve de cette année, Martin. Voilà, je l'ai achetée en février 2022. Euh, à Torrent un 5 et elle a 11 162 km exactement. Et donc nous avons dans le ménage deux Toyota. Mon épouse a une Toyota euh, Yaris et moi depuis longtemps je voulais une Toyota aigo deuxième voiture. Oui. qui est petite et, euh, et sympa et qui correspond tout à fait à mes euh, besoins. Elle est fiable. On est très bien installé. C'est une voiture qui n'est pas puissante. C'est une voiture de ville. Euh, la cylindrée fait moins de 1000 cm3, 998 pour être euh, précis. Elle fait 70 euh, chevaux, 51 kW. Oui, c'est un moteur essence. Oui, euh, essence donc, par les temps qui courent, euh, oui, on n'achète plus de moteur euh, diesel. diesel. Et donc, c'est la super 98. Euh. Ouais. Comme la voiture est petite, elle est très agréable pour conduire en ville. Maniable. Elle est très maniable. Elle se trouve partout. Elle se gare quasiment partout euh, également. J'ai vu qu'il y avait la caméra. Oui. Okay. En matière euh, multimédia, elle est très bien euh, très bien équipée. Il y a la caméra de recul, il y a euh, tout ce qui est radio numérique. Euh, il n'y a pas de GPS intégré, mais il y a euh, Android euh, Auto. Auto. Et donc quand je le connecte avec mon smartphone, j'ai l'image GPS ici sur l'écran. Est-ce que tu peux montrer ça pas Oui Je connecte. Ne va même faire ça en roulant. non, non, non. non. C'est tout simple, mais il faut y penser. Voilà, donc je n'ai pas mis de destination et tu vois, euh, Google Maps apparaît automatiquement sur mon écran, ce qui offre beaucoup de confort et qui est plus sûr aussi que suivre une image Google Maps sur le smartphone. Alors comme défaut, comme c'est une voiture qui est peu puissante, elle n'a pas beaucoup de reprises dans les montées. Donc même sur autoroute parfois j'arrive péniblement à 100 km h dans les grandes montées. Mais c'est pas grave. Nous voici dans la petite Suisse au Tintoise. Ouais. Des routes qui tournent, qui montent. Ouais. Et on est content. Très content. En plus, c'est une voiture qui ne coûte pas cher puisque je l'ai acheté neuve seulement 13 000 euros. Elle consomme moins de 5 litres au kilomètre et j'aime beaucoup la ligne également donc l'extérieur ouais. est, est, est bien bon. conçu, j'aurais une confidence, je l'aurais préféré en rouge mais il n'y avait plus de, de rouge disponible en stock, donc j'ai dû prendre une blanche. Mais j'aime bien les aigots rouges. Cerco. Voilà, une route qui tourne. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement prudent parce que le sol peut être glissant. On, on annonce de la pluie tout à l'heure avec aussi... Il revient des hauts de fagnes où là il y avait de la, de la neige et des plaques de verglas tout en haut, donc euh, il faut être prudent. Oui mais ici là, il n'y a pas risque. Oui. Pas encore, mais ça pourrait ah non, devenir pas dangereux pas. ce soir. Ouais. les températures sont, sont positives, hein. tu vois il y a 1 degré. arrive à un croisement C'est ici la chaussée Oui Je tourne à droite Oui, oui hein. On va retomber sur... Euh, oui. On vient chez toi hein Sur la Tétienne, c'est ça Oui ouais. Et hop là Et ici on peut prendre un peu de pipette. Tu es bien installé Martin oui. oui Et la a un arrêt de bus c'est là que je peux tomber en panne avec la compréhension d'Aigo. Oui, mais celle-ci elle fonctionne bien. Elle va tomber en panne. Oui. Moi j'aime bien tout ce qui est, à, tout ce qui est Android Auto et tout ça. Oui. Hein. Ça permet de ne pas avoir de, de GPS et et c'est une bonne option, parce que tu as toujours les cartes à jour. Oui, et en plus, surtout pour une voiture comme ça, il n'y a pas de, de GPS qui est offert, puisque c'est une voiture bon marché, et euh, grâce à Android, euh, ben, on a un niveau de confort ouais. des grandes berlines. Ouais. la depuis là elle n'a pas fait faux pour... non c'est une voiture fiable je n'ai jamais eu de, de panne ni d'accident euh, elle est confortable euh, elle correspond parfaitement à, à mes besoins moi j'ai l'honneur de t'avoir euh, dans ma voiture alors que c'est une voiture modeste c'est la première fois Martin que j'ai un youtuber a mes côtés suit <rire> beaucoup mes vidéos. Oui. Hein. Et donc, vous pouvez le faire... passer sur hein, la scène Voilà, je serai célèbre sur les réseaux. Non. <rire> C'est ma voiture qui va être célèbre, pas moi. Oui. C'est elle qui compte aujourd'hui. La Toyota Aigo. Ah ben, en ville, elle était très confortable. Des bonnes reprises. Moi. Ah, comme ça on voit la caméra. Et voilà. Chef. Yo, Et voilà. Ouais. On voit qu'elle Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.